Coucou YouTube On se retrouve pour une game exceptionnelle. Une game au point, avec un bouclier. Peut-être que je vais ramasser des snipers, mais ce sera juste pour tuer des... Bref, ça compte pas. Pensez à liker et commenter. Et dites-moi ce que vous avez pensé du move final. Bisous. J'ai changé d'avis au dernier moment. J'ai envie d'aller défoncer le mec devant moi. Expliquez-moi comment il a su. Je. Déjà, comment il a su que Ouais, non, mais la première fois au rez-de-chaussée, comment il m'a vu Là, ok, il voit une épaule. Mais mec Non, mais sans déconner. Comment il a su, gros la, pre... la première fois, je me suis allongé derrière un truc. Il se doutait que j'étais là. Et l'autre fois, il voit un petit morceau d'épaule. Genre, je suis là. C'est... C'est. Euh... Pendant qu'il se re dès et qu'il a pas de son. Salopard. Hein. Je vais vous montrer, les gars, comment win un goulag sans arme. C'est un tuto que je pratique depuis 1800, soit. Il va pas là, il y a une grenade. Bon, j'ai eu besoin de l'arme, mais euh, il, au final, il s'est foutu en l'air sur une grenade. Je regarde un peu les armes qu'il y a au sol. C'est vraiment la seule batteuse avec. C'est vraiment la seule batteuse avec laquelle j'aime bien me balader, moi. Quoi Vous avez vu qu'il y a un mec qui est en train de tirer là Je suis cuit là. Tu veux, Lucas officiel, demeurer C'était pas un joueur Genre j'ai vu juste derrière Lucas officiel. C'est toi que je cherchais. Tu m'as sauvé Merci frérot. Oh. Il m'a sauvé J'allais crever gros Ce mec là, il est arrivé dans mon dos ah, ça brûle de ouf le feu Vous saviez Allez. On y va les gars. Quoi ressemble à quelqu'un que j'ai eu dans un goulag. Bon, ça va passer. Le coup du doigt d'honneur, ça se passe pas. C'est un peu serré parfois. Il là, non Ok oh, que calor. Que yo soy l'ombre. siiii Oh, la quista Oh, oh, oh Nice On the road. J'imagine même pas comment je le vivrais si ça m'arrivait ce genre de choses. Je pense que je le vivrais vraiment pas bien. J'aurais l'impression d'être la pire des merdes. Ça mérite un unban. Mais non. Kuma Thomas. Merci pour les 10 euros. Ça se passe sur Discord les unban poulet. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais merci pour les 10 euros. Et Candelolo qui envoie 5-7 gifts aussi. T'es insolent, c'est grave. Bah, J'ai une portière de 208 face à des mecs qui ont une bullfrog avec 80 balles et... Et des stoners à 100, 120 balles. Je vois pas en quoi je suis. Je suis un, enfin, C'est comme si je pensais que lui, tu vois, il avait pas aucune chance contre moi. Que j'allais dans son dos, que, tu sais, que je lui collais. Merde. Je déconnais, gros. Je suis pas fait gaffe, j'avais zéro stuff. Hein. Ah, je suis paralysé. Ah, ah, ah. Ah, ah, Je déconne. Non, attends, je déconne pas. Non. Oh, t'es un, un salaud. Voilà, là t'es en feu. T'as tiré sur qui Y'a y a une biche là-bas Ah non, tu paniquais juste. Oh, bon. C'est pas grave. J'ai cru qu'il avait vu quelqu'un que j'avais pas vu et... Euh, non, non, juste il tirait parce que... Bah, euh, Je sais pas. Reconnaissance en approche. Vous aimez bien les, les petits tricky moves c'est la merde les gars. J'ai vu la voiture arriver dans le rétro Je vais le faire fonctionner à l'ego Je vais lui voler sa propre voiture Ce qui va le faire venir vers moi Personne aime se faire voler sa voiture C'est une question d'ego Voilà Frérot, est-ce que t'as une euh... Comment t'appelles comment ça C'est sérieux frérot. Et tu te rends compte que c'est la honte, je suis en train de te courser avec un... Avec un bouclier, non mais... frérot, a fait un effort, genre... Euh, tu peux pas être mauvais à ce point quand même. Ah, il y a un autre gars qui est revenu. Oh, il y a une balle de snipe qui m'a frôlé. Merci là, Donnymoose, pour le subgift. Lucas Levray. bienvenue à toi. Oh, vous avez vu, il y, y a un joueur là-bas. Il faudrait que je lui fasse une, une nouvelle para, qu'on en invente une nouvelle. La para... La para olympique. Il faudrait qu'elle rebondisse par-dessus cette haie. Vous y croyez mais, mais euh... Genre je peux comprendre pour Ouh. ah c'est bon il était ouais, relou lui. Il est où le... Ah, il est Bouge pas. C'est qui ce mec qui vient de me craquer deux fois et. Tu veux, pas, tu veux pas te montrer vite fait BG <rire> Oh la manette Oh la manette Oh genre de joystick Vous avez vu comment ça lock Même paralysé j'aimerais vraiment avoir son pseudo. Mais je pense que es à force de passer devant lui et... Quoi? Cible confirmée. Cible confirmée. T'es où Parti sur le côté pour faire un énorme flank Et me retirer dans le dos une énième, une énième fois C'est ça la réponse Soit c'est un streamhack, Soit c'est un mec qui veut absolument m'enculer En tous les cas c'est pas bon Je suis en train de guetter toute la sortie de ville Pour foutre une énorme prune à ce bâtard Est-ce que je vous l'avais pas dit chat Est-ce que je vous l'avais pas dit il, est con... il a toutes les infos sur moi. Donc soit il cheat, soit il Mais Il n'y a pas deux options. Il connaît. Peu importe où il va, il connaît ma position. Là, ce qu'il va faire, c'est que oh, le fils de pute. Il y a une fuite. Il y a une fuite dans mon bouclier. Il y a une fuite. Ce mec là c'est une horreur Et là il s'est rééchappé les gars À mon avis à mon avis il est parti full flank droit Mais il garde les infos sur moi Attends, C'est lui là C'est lui Quelqu'un l'a backstabé Du coup il joue avec ça et avec ça, putain, quel putain de noob. Il avait même pas de viseur cet enculé. Bon, ben, euh, voilà. Le backstabber est mort, les gars. Tu es par, Tué par euh, sûrement quelqu'un qui est là-haut. Et le dernier shop qui reste, il est là-dedans et j'ai plus de plaques. La sauce, non Il reste plus tant de personnes que ça. Le pont est pas gardé. Ça va. Si j'avais dû aller les chercher sans shield, les plaques de shield là, ça. Ouais, c'est. Il est sérieux ce mec là ou pas Espèce d'enculé va. Ça va brûler un peu. Il se fout de ma gueule ou quoi lui il m'a fait une, une décale de Bambi au dernier moment. Genre, je m'y attendais pas. Je suis l'homme qui s'adapte, les gars. Je ramasse un sniper. Je passe sur un autre sniper. Tu vois, ça, ça c'est l'avantage d'adorer jouer avec des armes de merde. T'es jamais déçu. C'est cool. Il reste 5 personnes. Je suis le dernier en fantôme. Allez, mais moi un ping. Mets-moi un ping. Nice. Agréablement surpris par la zone. Pour une fois que je suis placé dans prison, ça peut pas dans prison. Ça va ailleurs. Mais je suis content. J'ai trouvé, ra... trouvé un raccourci, les gars. C'est bon. <rire> il y a un camion en zone, les mecs. <rire> Qu'est-ce qui se passe, maintenant Ah. C'est comme... Il vient de péter en l'air, non Ah oui, il vient de... Non, il... Tu m'as touché, frérot. T'es mort ou t'es pas mort, toi, au final Ça dit quoi Non mais... Mais... T'es encore dans le gaz C'est dingue tu sais es que personne n'aurait cru que t'étais encore en vie. Hein. Et tu t'en es sorti. Contre tout pronostic. Même moi je pensais que t'étais mort. Les viewers aussi l'ont cru. Attends. Ce fils de pute est encore en vie. C'est incroyable. Et j'utilise bien le terme fils de pute. Ouais. La zone de la zone de Tain, dans quel buisson il s'est caché La question c'est pas où il est C'est dans quel buisson il s'est caché mais, mais il reste 4 personnes Oh l'enfer je vais devoir checker tous les buissons Miaou miaou Enfoiré numéro 5 hein. Bon il en reste encore 2 c'est pas ce buisson là vu que je viens de rentrer dedans. Putain ça c'est un gros buisson. Oh là là, putain, je me crois à Jardiland, ça me fout les boules. Y'a rien qui bouge la taille de ces rats. La taille de ces rats est complètement insensée. On C'est dingue. Je suis le seul mec qui est debout à porter ses couilles. J'ai envie de leur foutre dans le nez mes couilles. Il hein. on... y a même le jeu qui a envie de gerber qui m'a renvoyé la zone vers moi en mode. I got you, my bro, I got you. Et moi, j'étais en mode, oh, you got me, bro, you got me. Non. J'ai plus de vie. Euh. Quoi Mais t'es dans, dans le gaz, t'as pas le droit Droite gauche Pas de problème mon pote Not les DJ for you fucking nous